Je m'appelle Jean-Pierre Escoffier, et ça fait très longtemps que j'enseigne à la Faculté des sciences de Rennes. Je vais vous parler aujourd'hui de la réciprocité quadratique, si belle, si mystérieuse, et je voudrais dédier ce tout petit exposé à Bassédic Sovène, qui est décédé très récemment, qui était professeur à Rennes pendant dix ans, de 1992 à 2002, qui était d'une gentillesse extraordinaire, et qui m'avait rapporté cette affiche de Hollande, et qui avait aussi écrit à Rennes un cours qui est justement dans notre sujet, le cours de maîtrise, théorie algébrique des nombres, Tanno, qui avait été révisé ensuite par Laurent Marébailly et que vous trouvez partout sur Internet. Je commence cette histoire par Carl Friedrich Gauss, qui en fait est à la conclusion de quelque chose, on va voir. Donc il a écrit en 1801 à l'âge de 24 ans, mais les disquisitionnes arithmétiques qui ont tout de suite été traduites en français à la demande de la place par un polytechnicien. Poulet de Lille. Les, la première page des, du livre de Gauss définit des nombres congrus et incongru et en latin on, il donne l'exemple de moins 16 congru à 9 modulo 5 avec les, la notation des trois flèches, des trois barres qu'on utilise depuis. Le livre de, des Disques de signes Arithmétique est un livre extraordinaire du point de vue de la rigueur mathématique. Il va fonder la rigueur mathématique pour les deux siècles qui suivent. Qu'est-ce qu'on appelle résidu quadratique ben, A est un carré modulo n, on dit que A est un résidu quadratique. Vous avez des exemples, moins 1 c'est 36 euh, modulo 37. Par contre, moins 1 n'est pas un résidu quadratique modulo 7 parce qu'il n'y a pas de carré qui fasse euh, moins 1. Quand on prend un nombre premier impair, 2n plus 1, il y a n résidus quadratiques. Par exemple, modulo 11, vous avez 1, 4, 9, 5 et 3. 5, c'est 4 au carré, etc. Modulo 11. Alors le problème, c'est comment reconnaître facilement qu'un nombre est un carré modulo quelque chose. Modulo un nombre premier. Donc si P et Q sont des nombres premiers impairs, la loi va relier les propriétés. P est un résidu quadratique modulo Q, Q est un résidu quadratique modulo P. Et il y aura des lois particulières pour dire quand moins 1 et 2 sont des résidus quadratiques modulo P premier impair. Le critère de l'air, Euler l'énonce en 1755, c'est que A puissance P moins 1 sur 2 modulo P, c'est 0 si P divise A, c'est 1 si A est un carré, c'est moins 1 si A n'est pas un carré. Ça a à voir avec le théorème de Fermat, bien sûr, et ça a été le premier déclencheur de, du plaisir et de, de, de Gauss à faire des mathématiques à 18 ans. Voyant cette propriété, Legendre crée en 1798 le symbole qui est là, entre parenthèses, A sur P. Vous voyez, il est défini ici avec N sur C. Et ce symbole est multiplicatif. Pendant 50 ans, Euler va écrire des articles sur l'arithmétique et la théorie des nombres en essayant de démontrer tout ce que Fermat n'a fait qu'énoncer dans les lettres qu'il échangeait avec le milieu scientifique parisien. En particulier, à la fin de sa vie, presque, en 1772, mais ce sera publié que 11 ans plus tard, il donne deux formulations claires de la loi de réciprocité, de la loi de réciprocité quadratique qui ne sont pas tout à fait celles euh, qu'on connaît maintenant. Mais Euler rajoute qu'il a été incapable de démontrer tout ça. La loi générale est reformulée par Legendre dans un grand article de 1785 où il dit « Finis, que c'est qu'une loi de réciprocité ?» et euh, il donne pour P égale 1, Q ég ou Q égale 1 modulo 4, l'égalité des deux symboles de Legendre, et uniquement pour P et Q égaux à 3 modulo 4, les symboles sont opposés. Voilà ce, le texte de Legendre, avec l'énoncé de la loi générale à la fin. Les démonstrations, ben Legendre n'a pas d'argument suffisant pour tous les cas, en particulier, il lui manque le théorème de la progression arithmétique de Dirichlet, et il dit « je ne sais pas, mais je l'admets ». Et c'est Gauss qui donne huit démonstrations de la loi, en, le 8 avril et le 27 juin, il vient de démontrer le, le truc sur le cercle, le polygone à 17 côtés, hein, quelques jours avant. Les résultats qu'on obtient, je les énonce là, ça permet de calculer facilement, ça permet de répondre à la question initiale, calculer facilement le symbole de l'engendre A sur P, vous commencez d'abord par décomposer A en produits de facteurs premiers, ensuite vous réduisez la taille des, des nombres qui interviennent avec le, la première chose, éventuellement vous utilisez ça, et c'est d'une facilité extraordinaire. Les suites de l'histoire, euh, la loi de réciprocité biquadratique et cubique d'Eisenstein en 1844, la réciprocité d'Artin qui se passe à un tout autre niveau, au niveau des extensions euh, galoisennes abéliennes, j'ai oublié de mettre. Euh, conjecture de Langlands ensuite, en 1967, mais on ne comprend toujours pas, je pense actuellement, qu'est-ce qui fait que ces nombres premiers ont ce rapport euh, défini dans cette loi. C'est toujours une symétrie qui reste à comprendre maintenant. Et je conclue avec la devise de Fermat.